Chers traders et investisseurs, vendredi 8 mai, bonjour. Alors Les marchés remontent naturellement vers le haut du trading range en l'absence de nouvelles, mauvaises nouvelles. En fait, ils ont monté en début de matinée, puis ont reflué et enfin ont remonté vers l'heure du déjeuner. Ils n'ont donc toujours pas de véritable boussole. Nous attendons bien sûr des chiffres très importants du chômage aux États-Unis cet après-midi à 14h30. Peut-être animeront-ils un peu plus les cours de ces marchés qui sont d'une manière générale quand même relativement paisibles. Nous avons par ailleurs noté une relative corrélation relative entre les cours des indices et ceux du pétrole. Donc à suivre, nous verrons bien. Dans ce contexte, nous avons été très actifs ce matin, nous avons réalisé de nouveau un strike avec 6 trades gagnants sur 6 accompagnés de 3 médailles. Espérons un après-midi tout aussi actif. Nous vous souhaitons, ah, bien évidemment, toujours pas de nouvelles positions en swing trading. Hein. On navigue à vue uniquement le day trading. Nous vous souhaitons à tous d'excellentes trades, une très bonne journée, un très bon week-end et à lundi.